C'est de la nouvelle envie D'aller un peu plus vite. Voilà. C'est le volant de la nouvelle C'est Du lait. Et quoi Et là, c'est du lait. Et prend en main automatique À tout de suite. Hein. Allez, on va, on part à Knoklesoot et on revient. Parce que là, il y a des belles voitures à voir. Allez, <rire> c'est parti. Martin. C'est oui, parti. <rire> tu veux que je ferme ta fenêtre Oui, ça va Tu veux Et voilà, ça, oh, pas de bruit parasite. Elle, elle roule au diesel. Ouais, c'est un 2 litres euh, diesel. Oui, J'entends le bruit. ouais. Ah ça, je trouve que ça, ça devrait pas. Ça... Je que ça devrait pas arriver. Donc, ça, je vais leur dire. Tu verras ici, on l'entend ce que c'est bosselé. Non ah. Et euh, euh, Je dirais sur euh, des routes un peu plus plates, tu l'entends pas. Mais. Je trouve que ça devrait pas. Ça ne le fait pas sur l'ancienne. Mmh, donc, ouais. donc Ouais, donc tu vois. Ça ne devrait pas. je ne sais même pas te dire, et on l'a pris de stock, je crois qu'il y a le volant multifonction, ouais. euh, le régulateur de vitesse, l'imitateur de vitesse, euh, l'erco, manuel, ouais, c'est pas un bison, c'est un manuel, euh, la radio DAB, les phares sont automatiques, les essuie glaces aussi, non, pas les essuie glaces, pas les essuie glaces, je pense que c'est pas autre chose après, ça doit être ça à peu près tout. C'est vrai niveau suspension qu'elle est Ouais elle est confortable, ouais. vraiment on est ressenti au niveau couple, tu vois ici, tu vois, on, si on se met en petite accélération en côte, elle, elle va vraiment bien. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer. Bah ouais, ouais. Celle-là. Quand je l'ai vue, c'était tout de suite. Bah ouais, tu vas la contacter. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup été occupé ces derniers moments. J'ai pas eu beaucoup de temps, Qu'est-ce que tu penses, suspension, tu sens une différence Oui. Par rapport à l'ancienne... Ouais. Alors on signe que Z et moi ouais. on est dans derrière à chaque fois. Ah oui oui au plus derrière c'est vrai que ça se ressent peut-être un peu plus. Et ouais. le fait qu'elle est adaptée ça donne du poids aussi. Oui, hein, oui. Ici il y a quand même. Allez, bon, attends, qu'est-ce qu'il y a comme poids dedans Derrière, il y a du gravier, il y a peut-être 150 kg derrière, ouais. par il, il y a du poids. Une vitesse. 6. 6 et 8. Ah, on va prendre un peu de dodane, comme ça tu, tu ressentiras les, les sensations. Et start and ouais. Ouais. Tu l'entends plus Ouais, plus rapide, je pense que moi j'ai essayé des anciennes Volkswagen, enfin du moins une Polo qu'il avait, elle était un peu plus... Euh, Lent au démarrage, il y a des voitures où c'est quasi instantané, mais tout tu, tu le nôtre c'est quasi instantané même. aussi. Ah bah alors, c'est que tu vois, euh, moi j'ai essayé à mon avis une première génération, là il y avait quand même euh, une petite seconde à tu mon avis. Tu l'avais testé hein, sur une la polo, mienne. la tienne, euh, oui. je crois que oui, Oui, je l'ai oui. ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, vrai. quand on avait été ouais, voir la taille. tout à fait. Le son de euh, la radio, c'est super bon aussi, vraiment clair, euh, on Pareil. sent le c'est vraiment très clair. Et le volant, euh, très bref, bonne prise en main, sa position de conduite très agréable. Combien de temps euh, Quelques mois maintenant, elle a 3700 km, tu vois, 3736. 3700 et, euh, km. Moi, Je suis super à ouais, c'est vraiment euh, très content. Juste le petit petit bruit parasite là que je vais signaler au garage. J'aurais voulu mettre une. Euh, sur le crafter, on a pris une préinstallation caméra de recul. Et. Euh, ouais et l'autoradio adapté à tout ça et maintenant je demandais ce que ça pouvait coûter pour la mettre parce que c'est la préinstallation et pas la caméra et vu que c'est pas un, un fourgon ils ont l'air de dire qu'ils n'ont pas encore la caméra adaptée à la caméra et je disais bête alors pourquoi ils te vendent la préinstallation si, si ils ne savent pas que la mettre c'est un peu c'est un peu, un peu, peu bête ouais, ouais. Un peu de tu n'as pas tu m'appelles carplay non je pensais parce que tu vois il y a un, un USB C là donc je m'étais dit euh, mais quand tu vas dans le menu tu vois menu tu vois téléphone radio tonalité stationnement véhicule il n'y a pas le stationnement Spassion... ça fait quoi ouais, bah, tu vois, tu peux... ici là je roule je peux pas mais euh, ici euh, ça ça tu sais régler euh, tu sais si ça est plus fort moins fort tu vois quand on sera arrêté je vais, je vais te montrer le menu est ouais, devenu digital. Ouais, ça, je, moi, je préfère comme la tienne, des boutons, tu vois. Parce que je trouve que tu vois, tu dois aller sur ton chauffage, tu dois faire clim, oui, oui. et puis tu vois, tu dois faire glisser ton doigt comme ça, oui. euh, plus chaud, moins chaud. Je trouve que tu es beaucoup plus distrait quand tu conduis, t'indiques le bouton, tu veux mettre ton doigt dessus, tu oui, tournes oui. là, tu dois avoir les yeux rivés sur l'écran. Oui. Moi, je trouve pas ça. Et en plus, si t'as une panne, euh, ton écran est pété, tu n'as plus de chauffage, tu n'as plus rien. Euh, moyen, non, bien. Le téléphone, tu vois, ça c'est bien, enfin, ça je dirais... Euh, tu vois, un menu assez, assez simple, quoi, avec tes, tes, tes préférés, tu vois, ton journal d'appel, euh, le clavier, mais tu vois, quand tu roules, il te dit que tu ne peux pas le faire. Ouais. Euh, et alors là, c'est pour configurer, tu sais, rajouter des téléphones avec des paramètres, des ouais. en trucs fait, comme ça. Ça consomme, euh, bah, dans, dans les j'irai ici, moi je fais beaucoup de petits trajets, je, crois que je suis dans les 6 litres, euh, à peu près 6 litres. À peu Et près ouais. 6 litres. Ouais. il plus... y a de la De, de la de blue. Ouais. Il y a de la de ouais. 5 litres, 7, tu vois, ici, si je fais consommation moyenne. Et. Combien. Pabéva. Fait le plein d'AdBlue de de par... pas euh, Je l'ai fait au moment où on l'a acheté. Euh, mais depuis, moi là il me reste encore pour beaucoup, Donc, je vais te dire combien de kilomètres il reste à faire. Avec le menu tu vois, tu rentres dans l'ordinateur de bord. Euh, consommation, température de l'huile, les kilomètres-heure, la vitesse moyenne, trajet, la durée du trajet. L AdBlue, tu vois, il me reste pour 8500 km. Quantité d'appoint, tu vois, minimum 1.75, maximum 9 litres. Comme, euh, et ouais. euh... Menu, tu vois, AdBlue. Puis là j'ai le, le trip que je sais remettre à zéro, tu vois, tac, l'autonomie, ça y est, quitte ma Euh, Attends, il n'y avait rien d'autre dans le menu, tac, trip, hop, c'est le chauffage, j'ai l'impression que c'est super chaud. Tu vois. Hop. Et tu vois le menu de nouveau dans, dans le chauffage, si, es, euh, si tu veux la direction du vent, tu, vois, tu vas pousser là-dessus, tac. Et tu vois, tu sais choisir des embuages, embuages plus-pieds. C'est assez.. Euh, oui. Je trouve que t'es plus vite distrait quoi, euh, avec ça, tu vois la, la, la, la puissance ici. Euh, et alors le fameux menu, regardez, une fois stationnement, Voilà, bah t as, t as le logo de l'arrière de la camionnette qui apparaît, tu vois, et as des barres qui apparaissent au fur et à mesure que tu recules et le, le bruit, tu, enfin rien de, vois, de très particulier. Euh. Maintenant voilà, on s'habitue, mais... Hop. Oui il faut embrayer pour qu'elle prenne, il y a toujours un petit, oui. un petit temps. Tu vois, par exemple, si tu fais clim, hop, tu es dans ah. le menu chauffage, tu vois, mm -hmm. tu dois faire donc tu oui, vas oui, glisser oui. ton doigt sur les curseurs, oui, oui, pour changer oui. la direction, tu vois, tu dois pousser là, tu dis tu vois, température, moi je trouve que c'est un peu mm -hmm. <rire> Tu dois pas t'occuper du frein main. Ok. Hop. Tu dois le mettre. La, la précision de la direction c'est pas la même chose, c'est mieux. Enfin c'est normal, hein, c'est un châssis beaucoup plus moderne. Qu'est-ce qu'on fait comme tout, comme petit tout on, on va prendre un petit peu la voie rapide et on va redescendre. Oui. l'ancienne on a toujours l'impression qu'elle qu flotte un petit peu pas celle-ci la direction est beaucoup plus précise et alors le confort de, de la suspension arrière Oui, on dirait qu'ils ont fait la route. cette rue ici. assez facilement. Mmh. Hop.